Alors ce qu'on voit derrière nous ici, c'est une cellule d'inspection. Donc dans le cadre de, euh, du projet d'usine, de mini-usine du CEI, c'est euh, la dernière étape de la production donc pour s'assurer que le produit fini est conforme euh, aux spécifications voulues. Dans le fond, notre cellule qualité est une collaboration entre plusieurs partenaires québécois, dont évidemment Kinova, Vuban euh, et Intelligence Industrielle, pour euh, démontrer à quel point euh, les automatisations de, des produits, processus de qualité sont particulièrement bien adaptés à l'utilisation des robots ou de l'intelligence artificielle pour alléger les problématiques de pénurie de main-d'oeuvre dans les usines. Le robot de Kinova, à plusieurs égards, en fait, c'est l'une des pièces maîtresses de la cellule, non pas parce que les autres sont moins importantes, mais parce que non seulement euh, c'est l'aspect du mouvement à chaque étape, mais également parce que le contrôleur de Kinova est le chef d'orchestre de euh, la station. Donc tous les différents éléments d'inspection, que ce soit la caméra de voban ou encore la Renishaw pour l'inspection dimensionnelle, sont branchés à même le contrôleur de Kinova. Donc la séquence également est faite directement sur l'interface usagés de Kinova euh, pour faire la programmation de la séquence. L'intégration s'est très bien passée. Pour nous, c'est la première fois qu'on s'intègre avec un robot Kinova. Donc, Vuban, on accompagne les entreprises québécoises et canadiennes dans leur transformation digitale. Dans le cadre de la cellule, on a développé un système qui fait le contrôle de la qualité automatisée. Donc, on a un modèle d'IA qui est capable de reconnaître les produits conformes et non conformes dans une très grande variabilité de cas. Ce que ça permet de faire, ça permet de s'adapter à une plus grande variabilité de conformité et non conformité. Ce qu'on ne mesure pas, on ne le connaît pas et dans bon nombre de cas, nos gestionnaires d'usine sont justement soumis à un manque de visibilité sur leurs opérations. C'est justement là-dessus qu'intelligence industrielle rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on a déployé un TRG sur la cellule de qualité qui va nous permettre à la fois de mesurer le temps de production de la machine, sa performance et puis la qualité de ce qui sort. Donc, à la base, il y a déjà plusieurs outils à même les fonctionnalités de la plateforme qui nous permettent de s'intégrer facilement avec le contrôleur Kinova. Et lorsqu'on a eu euh, des questions, en fait, sur comment bien finaliser l'intégration, l'équipe Kinova nous a supporté Et Dans le cadre de nos premiers essais, par exemple, de la cellule, on est allé à l'air brillant. Ça a été facile, on a été déplacer avec nos ingénieurs pour de faire des tests au locaux. Donc, pour nous, ça a vraiment facilité d'avoir quelqu'un qui est dans notre cours arrière pour, euh, pour aller tester l'intégration dès le départ. Un des aspects importants qu'on a voulu démontrer, c'est à quel point le robot Kinova est versatile pour parler et vraiment avoir des plugins et des fonctionnalités, que ce soit avec de la vision industrielle, de l'IA. Donc il est capable de vraiment s'interconnecter facilement, on en fait la démonstration. Donc ça, ça veut dire que c'est un coût d'intégration plus bas, une intégration aussi beaucoup plus rapide, avec vraiment une efficacité sur le plancher et un retour sur investissement largement avancé. Le fait d'avoir vraiment euh, déployé cette cellule-là avec le CEI, bah, ça permettra à des manufacturiers qui ont des enjeux similaires bah, de déployer la même cellule, mais à moindre coût et bien entendu dans un temps euh, plus rapide.